Mes chers frères et sœurs, pour ce service divin de la Pentecôte, je fais lecture d'une parole issue de 2 Corinthiens du chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mes chers frères et sœurs, c'est très particulier de vivre la Pentecôte de cette manière. Normalement, nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit et la naissance de l'Église de Christ. Nous prions et chantons ensemble, nous louons Dieu ensemble et en général nous recevons une bénédiction particulière à l'occasion de la Pentecôte. Nous sommes bénis pour la parole, pour la célébration de la Sainte Seine, également du fait que nous nous réunissons et que nous recevons la parole divine. Et maintenant, Dieu a changé nos plans. Et en fait, nous ne pouvons pas nous réunir, nous ne pouvons pas célébrer la Sainte Seine et la Sainte Seine avec les défunts. Et nous n'avons pas d'explication pour cela, du moins moi. Tout ce que nous, tout ce que nous pouvons faire c'est de, de nous placer de manière humble sous la main de Dieu. Nous jetons un regard sur les femmes qui étaient à Canaan, qui se sont approchées de Jésus et ont demandé la guérison de leur fille. Jésus a dit non, parce qu'elle était euh, païenne. Et alors, cette femme a dit, si je ne peux pas recevoir le pain, je prendrai les miettes. Et lorsque Jésus a vu sa foi, elle a reçu ce qu'elle voulait. Dans cet esprit, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas recevoir le menu complet de la bénédiction. Pour une raison ou une autre, Jésus a décidé, tu ne recevras que des miettes. Mais nous faisons confiance à notre Père céleste et nous disons, si Dieu nous donne seulement des miettes de pain, nous serons bénis au travers de ces miettes. C'est sûr que nous voudrions bien avoir le menu complet. Et nous prions et nous espérons recevoir ceci aussi rapidement que possible. Comme j'ai dit, Dieu a changé nos plans. Et le plan de beaucoup de frères et sœurs, mes chers bien-aimés, des proches sont décédés, d'autres ont perdu beaucoup d'argent ou même la source de leur, de leur vie. Et dans certaines régions, nos frères et sœurs ne peuvent même pas, on n'aime même pas assez pour, pour vivre. Nos plans ont été changés, modifiés par Dieu, mais Dieu n'a pas changé son plan. Il veut conduire son peuple dans le royaume de Dieu. Il veut nous réconforter, nous fortifier et nous bénir. Et il va le faire. Et le Saint-Esprit nous rappelle, tu es un enfant de Dieu. Ton père ne t'oubliera pas. Donc, célébrons ensemble la fête de la Pentecôte. Et en introduction, nous allons entendre une lecture biblique. Plus tard, nous entendrons un morceau de piano. Lecture biblique, acte des apôtres 2 de 1 à 4 et chapitre 12, verset 21.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 Mes chers frères et sœurs, la première Pentecôte a été une étape importante dans le plan de rédemption de Dieu. Le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Comme avant, le Père a envoyé le Fils sur la terre. Évidemment, le Fils et le Saint-Esprit ont toujours été en activité auprès du Père et également sur la terre. Mais nous savons que, le, que Dieu le Père a envoyé son Fils pour une mission particulière sur la terre. Le Fils est devenu homme pour annoncer la volonté de Dieu. Dieu est... Mon enseignement, l'enseignement de Dieu n'est pas seulement là pour moi, mais je vous dis ce, ce qui est l'enseignement de Dieu, la, ma volonté. Et la deuxième mission du Fils de Dieu a été de rassembler le troupeau, de le conduire dans le royaume de Dieu. Et la troisième mission a été d'apporter le sacrifice pour permettre à l'homme d'entrer dans le royaume de Dieu. Une fois qu'il avait rempli cette mission, Jésus-Christ est retourné auprès de son Père. Et Dieu a envoyé l'Esprit sur la terre, également avec une mission particulière. La mission du Saint-Esprit a été de proclamer la, la volonté de Dieu. Jésus a dit à ses disciples... J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas le supporter en ce moment. Le, le Saint-Esprit vous conduira. La seconde mission du Saint-Esprit est de rassembler le troupeau de Dieu. Par la force du Saint-Esprit, le, le troupeau de Dieu est incarné dans l'Éternel, dans Dieu. Et la troisième mission du Saint-Esprit est de préparer l'Épouse au retour de Christ. Le Saint-Esprit crée en nous la nouvelle créature et il transforme notre nature pour devenir l'image de Christ, pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit agit comme une puissance, nous ne pouvons pas le voir. L'Esprit agit dans l'homme et également au travers de l'homme. Pour remplir sa mission, il a besoin d'hommes. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit entre dans l'homme, le sanctifie, et lui permet d'être un instrument dans la main de Dieu et de servir dans le cadre du plan de Dieu. Et ceci est devenu clair à la Pentecôte. Ceux qui étaient emplis du Saint-Esprit ont commencé à prophétiser. Ils ont annoncé la volonté de Dieu, sans crainte, sans timidité. Paul a dit aux Juifs, c'est ce, ce Jésus que ne, vous ne vouliez pas, que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui le Seigneur et le Messie. Il a dû être courageux pour dire la, la vérité. Et maintenant, maintenant, il a la prophétie que Jésus est empli du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit a permis à Pierre et les autres disciples de prophétiser, prophétiser sans timidité. Plus tard également, ça a été le cas avec euh, Étienne qui est mort pour sa foi, pour Philippe qui a annoncé l'évangile euh, au ministre égyptien. Plus tard, les quatre filles de Philippe ont donc euh, vu Philippe, ont, ont agi comme disciples. Et maintenant, nous sommes ceux qui sont sanctifiés par le Saint-Esprit. Et nous avons la mission de prophétiser. Et le Saint Esprit nous permettra d'agir ainsi, de le faire dans toutes circonstances. Aujourd'hui également, beaucoup de gens rejettent Jésus. Ils disent pff, son enseignement n'est plus adapté à nos temps, à notre époque. D'autres essayent d'adapter l'enseignement de Jésus ils considèrent Jésus comme quelqu'un qui a fait des miracles et ils le, le vendent ainsi. D'autres utilisent l'évangile de, de Jésus pour leurs affaires pour avoir du succès. Mais notre mission, c'est d'annoncer le vrai évangile et l'évangile est tout à fait d'actualité. Beaucoup de gens euh, disent qu'il va y avoir euh, un grand, de grands changements euh, suite au, euh, à la crise du coronavirus, qu'il y aura un avant et un après coronavirus. Nous allons réorganiser la société et l'économie. Il faut y réfléchir, il faut reconsidérer comment euh, distribuer ou répartir les ressources naturelles. Il faut que nous reconsidérions euh, notre vie tout entière parce que nous ne pouvons, pouvons pas continuer à vivre ainsi dans l'égoïsme parce que c'est une voie sans issue. Je n'en sais rien si ça va vraiment changer. J'espère, mais, mais bon, l'être humain reste un être humain. Mais malgré cela, aujourd'hui aussi, nous sommes emplis du Saint-Esprit et nous voulons remplir notre mission. Prophétisons en parole et en actes. En fait, l'enseignement le, de Jésus est toujours d'actualité. Le sermon sur la montagne est valide. La règle d'or est toujours d'actualité. Il faut que nous nous orientons à cet enseignement. Prophétisant que la richesse spirituelle est beaucoup plus importante que la richesse matérielle. Nous faisons de notre, notre mieux pour aider nos enfants qu'ils puissent grandir, qu'ils qu aient euh, un bel avenir. Ça, c'est un, un ordre. Mais n'oublions pas que le cadeau le plus grand que nous pouvons lui faire, c'est que Jésus reste dans leur cœur. La meilleure manière d'exprimer d'exprimer euh, de leur exprimer notre amour, c'est de placer Jésus dans leur cœur. Soyons conscients du fait qu que nous devrions bien répartir les ressources naturelles dans ce monde. Ça, c'est l'expression de notre amour pour Dieu et notre prochain. Parfois, frères et sœurs, les frères et sœurs me disent nous n'allons pas rester sur cette terre nous voulons aller près de Dieu donc c'est moins important que nous prenions soin de notre terre je vous le dis moi aussi je veux aller au ciel mais n'oublions pas que l'homme continuera de vivre sur cette terre jusqu'à la fin, jusqu'au jugement dernier. L'homme a la responsabilité de la terre jusqu'au jugement, jugement dernier. Et nous espérons faire partie des prêtres et sacrificateurs et ceux-ci reviendront sur la terre une fois que le Seigneur Jésus sera revenu. Donc, ainsi, d'un point de vue néopostolique, c'est tout à fait judicieux de de prendre soin des ressources naturelles. C'est ainsi que nous pouvons remplir la première mission du Fils de Dieu, notre mission, d'annoncer avec courage et sans timidité que la loi d'or est toujours d'actualité et que le serment sur la montagne est toujours d'actualité. Il faut aussi que nous prenions conscience du fait que la richesse divine a beaucoup plus de valeur que la richesse terrestre. Sommes nous Il faut que nous Faisions en sorte que Jésus vive dans le cœur de nos enfants. Et nous voulons également prendre soin de notre terre. La deuxième mission de Jésus, du Saint Esprit, du Saint Esprit, c'était de rassembler le troupeau de Dieu. Et Dieu était très ex... Jésus était très exigeant. Il a dit, je veux que mon Père et moi, nous soyons un. Que le, le peuple soit un comme moi, je suis un avec mon Père. Jésus voudrait que l'Église de Christ soit une image de l'unité de lui, de la Trinité divine, Dieu le Père. Dieu le Fils, Dieu le Saint Esprit, ce sont trois personnes différentes. Elles sont unies, parfaitement unies. Et nous, qui sommes, euh, qui ont reçu le Saint Esprit, il faut que nous euh, reflétions cette unité. C'est sûr que nous restons des pêcheurs, de pauvres pêcheurs. Et cela n'est vraiment pas comparable avec l'unité euh, du, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous pouvons contribuer euh, à cette unité par la force du Saint-Esprit. Pensez aux premiers chrétiens. D'abord, ils étaient juifs. Et ensuite, les païens sont venus. Et je pense que nous euh, ne nous nous comprenons pas très bien la grande différence qu'il y avait entre les Juifs, les paï païens, les Romains. Les... Il y avait des, des les Juifs avaient euh, des, des centaines d'années de, de culture et les autres étaient tellement différents à tous égards. Et Jésus leur a dit, et à présent, soyez un. Je pense que cet écart était au moins aussi grand que l'écart que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des différences, des écarts qui sont basés sur euh, euh, la culture, sur les différences culturelles ou sociales, différences d'âge, de sexe. L'orientation sexuelle est différente. Et pour nous, ces écarts, ces différences sont énormes. Mais je ne suis pas sûr que ces différences sont plus importantes que euh, les différences qui existaient entre les juifs, croyants et un païen. Et nous pensons à ce qu'a dit Jésus, qui a dit que sol est, fait partie d'eux. C'était un grand, en, grand ennemi. Par la force du Saint-Esprit, ils ont pu surmonter tous ces, toutes ces différences. Et nous pouvons, pouvons le faire aujourd'hui également. Dans cette crise du coronavirus, nous comment puis-je le dire, nous vivons euh, la solidarité de l'humanité. Si une personne ne respecte pas les règles, la communauté tout entière est en danger. Je sais que dans certaines régions, les gens disent « Ah, ne parlez pas de cela, nous n'avons pas de malade chez nous. » Je sais, je, je, je vis dans, la région, dans une région très affectée et je sais de quoi je parle. Si un, une personne ne respecte pas les règles, la communauté tout entière est en danger. Ça, c'est un bel exemple pour le corps de Christ. Si un membre souffre, le corps tout entier souffre et est malade. Pour le dire de façon succincte, pour le Saint-Esprit, il faut que nous surmentions notre propre intérêt et nous devons veiller à ce que la communauté tout entière se sente bien. Dans tous les domaines, nous devons contribuer au bien-être de l'Église. Et Nous voulons surmonter nos intérêts personnels. Pour le Saint-Esprit, nous sommes euh, libérés de ces intérêts personnels et nous pouvons servir la communauté. Je reviens à mon pays. Nous ne sommes peut-être pas... Nous ne sommes peut-être peut pas si, si intelligents en France, mais euh, bon, nous avons compris une chose. Nous avons réalisé que tout à coup, que les personnes que nous estimions peut-être pas euh, beaucoup euh, sont très importantes pour la société tout à coup ne les tenions peut-être pas en grande estime parce qu'ils n'ont pas de, de postes euh, très élevés, de petits, petits, ils n'ont que de petits salaires. Mais là, dans, au cœur de la crise, nous remarquons qu'ils sont devenus très importants pour la société. Il y a différents membres au corps de Jésus-Christ. Certains ont des dons particuliers, d'autres ont des tâches importantes à remplir, mais n'oublions vraiment jamais que chaque membre est aussi important que l'autre pour notre Père Céleste. Les dons sont différents, les tâches sont différentes. Mais chaque âme a la même valeur aux yeux de Dieu et devrait avoir la même valeur pour chacun d'entre nous. La seconde mission, rassembler le peuple, surmonter les différences. Nous devons surmonter nos intérêts personnels et contribuer au bien-être de la communauté tout entière. Et nous devons voir chaque membre de la même manière. Et la dernière mission. Le Saint-Esprit, nous le savons, nous le voyons, il ne change pas la situation. Il est puissant, mais il ne change pas la situation. Il nous change nous. Il nous fournit euh, plus de force. Il nous aide à développer la nouvelle créature en nous afin de pouvoir faire face à la nouvelle situation. Faisons en sorte que le Saint-Esprit nous transforme afin que nous puissions être en mesure de faire face à chaque situation. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens pensent qu'il va y avoir des transformations à l'avenir. Il y aura un changement pour nous tous. Un jour, nous pourrons retourner à l'Église et nous pourrons célébrer le Saint-Esprit, euh, célébrer le service divin. De quelle manière Nous reviendrons Est-ce que ce sera comme c'était auparavant Nous avons une chance unique de changer quelque chose. Prenons une décision dès maintenant. Lorsque je retournerai à, dans ma communauté, je serai quelqu'un d'autre. Il faudra faire quelques ajustements. Prenons cette décision et restons-y. Et la, le dernier point à propos de changements, modifications, je sais qu'aujourd'hui, et nous sommes contents de cette situation, beaucoup de deux frères et sœurs qui ne suivaient plus les services divins suivent à présent les services divins sur Internet et j'espère qu'ils vont remarquer de quelle manière leur Église a changé. Plus que toujours, Jésus est le point central sur lequel nous nous concentrons. Suivons donc, je vous prie, suivons le Saint-Esprit et nous avons la possibilité, vous avez tous la possibilité de venir, de nous rejoindre, même vous tous qui n'êtes pas néo-apostoliques, nous vous invitons à recevoir le menu entier, complet. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons également l'opportunité de prier vous à la maison, mais également nous ici euh, le Notre Père. Et nous exprimons ainsi notre confiance, notre confiance en Dieu. Il est notre Père céleste, il ne nous oubliera jamais. Il nous donnera le pain quotidien dont nous avons besoin. Nous voulons que son royaume vienne et qu'il règne dans nos cœurs. Et je pense qu'il pourrait régner un peu plus dans notre cœur, en fait. Il faudrait faire ces adaptations, ces ajustements de manière à ce que Dieu soit encore plus dans notre cœur. Nous voulons que sa paix vive dans nos cœurs et pour cela, nous sommes prêts à pardonner à notre prochain. Et nous exprimons notre confiance que, la, que la, la force et la puissance se trouvent en Dieu. Maintenant, mes chers frères et sœurs, j'ai mentionné nos bien-aimés de l'éternité. Je ne sais pas comment est-ce que vous le ressentez, vous. Cette, cette communion me manque beaucoup. C'est également un signe de solidarité. C'est un signe de solidarité. Parce que nous ne pouvons pas célébrer la Sainte Seine. Forcément, eux ne peuvent pas la, la célébrer non plus. Et je... J'ai le souhait de, de rechercher la communion, ne serait-ce que quelques instants avec eux. Vous le savez que je ne peux pas vous voir, la plupart d'entre vous, je ne peux pas vous voir. Vous pouvez me voir, je ne vous vois pas, nous ne pouvons pas nous voir les uns les autres, mais dans nos cœurs, nous ressentons, nous sommes unis, nous vivons une communion mondial. Et je pense que c'est une belle image pour euh, nos bien-aimés de l'au-delà. Ils peuvent nous voir, mais nous ne pouvons pas les voir. Mais notre âme et leur âme ressentent qu'ils ne font qu'un. Voilà. Mes chers frères et sœurs, merci beaucoup d'avoir été présent partout où vous avez été. Et nous vous demandons, pardon, que tout n'a pas été parfait. Le traducteur était à distance. C'était une situation un peu particulière. Merci pour vos prières, pour votre soutien. Je salue particulièrement l'Argentine où j'aurais dû être d'après le programme. Je ne l'apprendrai jamais. À vous. Et je voudrais dire aux frères et sœurs en Argentine à Buenos Aires, vous n'êtes pas oubliés. Nous viendrons. Très bien. Très bientôt. Je vous souhaite un dimanche béni et l'aide de Dieu pour les jours à venir. Au revoir.